Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons présenter rapidement le debugger et la notion de point d'arrêt et les différents points d'arrêt disponibles en Faro. Ce que vous allez voir c'est que le système est vivant et qu'on peut communiquer et on doit communiquer avec lui, avec ses objets. On ne travaille pas avec du code source en fait, on travaille avec des objets qui ont de l'état et à qui on peut envoyer des messages qui vont nous répondre etc. Il faut vraiment pas avoir peur d'utiliser le débuggeur. On peut coder dans le débugger, on peut inspecter le programme pendant qu'il tourne. C'est vraiment un outil très puissant et vraiment très utile. Je connais plusieurs développeurs, et moi y compris, qui ont tendance à développer directement dans le débuggeur. Donc beaucoup, beaucoup de code est écrit dans le débuggeur plutôt que plutôt que dans un navigateur de code. L'intérêt de ça, c'est qu'au moment où on écrit le code, on a accès aux paramètres des méthodes, on a accès aux objets, on a accès aux variables. On peut regarder tout ça, on peut essayer à ce moment-là. On a, on a toutes les données qui sont à portée de main pour pouvoir être testées au moment où on écrit le code. Donc, le debugger se présente, se présente comme ça. Une barre de titre qui indique le message d'erreur. Ici, la pile, la pile d'appel, c'est-à-dire la méthode qui appelle. Donc là, on voit que cette méthode performTest a appelé la méthode testSumming, qui a appelé la méthode plus, qui a levé ce problème de does not understand. Ici, on a le code de la zone qui est sélectionnée ici. Donc là, ce qui est sélectionné, c'est la méthode plus de la classe DiceHandle, donc ça apparaît dans la zone du bas. Et, euh, et tout en bas, on a euh, différentes variables, toutes les variables qui sont accessibles euh, dans, le, dans le contexte d'exécution en cours, donc pour pouvoir euh, modifier euh, des variables, pour pouvoir euh, inspecter euh, les objets, etc. C'est un ensemble d'actions à cet endroit-là qui permettent euh, de relancer l'exécution de la méthode ou de plonger à l'intérieur du code ou, ou de regarder ligne à ligne hein, ce qui se passe. Quand vous avez un débugger qui s'ouvre, le fermer ne résoudra pas votre problème. Il est beaucoup plus facile d'ouvrir le débugger à ce moment-là, de regarder à l'intérieur en détail d'où viennent les problèmes, d'inspecter un petit peu la pile d'appel et les objets, et de corriger le problème directement dans le débugger plutôt que de le fermer et d'ensuite deviner pourquoi un débuggeur a pu s'ouvrir à un moment. Le débuggeur est vraiment votre meilleur ami il permet de communiquer avec tous les objets du contexte, donc que ce soit les paramètres, les variables d'instance, etc. De vérifier l'état de toutes les variables, et même de modifier cet état-là. D'envoyer des messages pour vérifier l'état de, de certains objets ou pour vérifier comment, comment ils réagissent. On peut bien sûr modifier les méthodes qui sont sur la pile d'exécution, sauvegarder, et reprendre l'exécution avec le nouveau code sans aucun problème. Et tout ça sans redémarrer L'exécution depuis le début du programme. Donc, si une méthode plante, on corrige la méthode, on relance l'exécution de la méthode et le programme continue à s'exécuter. Une façon, une façon de débugger très fréquemment utilisée, c'est d'afficher des choses sur la console. Mais on voit que ça, c'est vraiment la. C'est vraiment un moyen assez pauvre de débugger parce que déjà, il faut modifier toutes les méthodes dans lesquelles on a envie d'avoir des traces, et après il faudra les remodifier pour les enlever une fois qu'on aura corrigé le problème. Et puis il faut savoir, il faut avoir une idée un peu d'où le, le problème pourrait se trouver et d'où est-ce qu'il pourrait venir pour pouvoir savoir où mettre la ligne et quoi afficher. Donc une autre façon de faire ça, c'est d'utiliser la notion de point d'arrêt. Donc un point d'arrêt, c'est un endroit dans le code où on va, où on va indiquer à Pharo qu'il doit s'arrêter la prochaine fois qu'il qu passe à cet endroit-là. Donc le point d'arrêt le plus simple, c'est AltNow. Now. Donc envoyer le message Now à l'objet Alt, qui est une classe, qui arrêtera l'exécution immédiatement à ce moment-là. Et à partir de là, un débogueur va s'ouvrir et on pourra aller regarder ligne à ligne ce qui se passe, regarder l'état du programme, etc. Donc AltNow, Now, un met en pause le programme, on pourra toujours le relancer après, mais pour le moment il est en pause, et ouvre un débugger avec l'état courant de l'application. Donc AltNow, c'est très bien, sauf si vous mettez ça dans une méthode qui est exécutée en permanence, y compris par le système lui-même, et vous pouvez avoir, vous pouvez avoir des, des dizaines de débuggers qui s'ouvrent si vous mettez un AltNow à un endroit qui est utilisé par un débugger qui s'ouvre. Donc vous mettez AltNow dans le code du débugger. Si le debugger s'ouvre, euh, il va lui-même exécuter AltNow, qui va ouvrir un autre debugger, etc., etc., etc. Récursivement. Et donc, vous pouvez bloquer votre système comme ça. Donc, dans ces cas-là, on utilise AltOnce, qui, euh, une, fois que, une fois que le AltOnce est activé, il s'arrête une fois, il bloque une fois. Et tous les passages suivants sur AltOnce ne bloqueront pas l'exécution du programme. Donc, AltOnce, on écrit ça n'importe où dans le code. On l'active une fois. On exécute le programme, un debugger s'ouvre et alt se désactive immédiatement. Une autre possibilité, c'est de s'arrêter au bout d'un certain nombre d'itérations. On peut décider de s'arrêter au bout de la dixième itération. Si on sait que qu'un euh, élément dans une collection qui nous intéresse se trouve à la dixième position, ce n'est pas forcément la peine de, de débugger euh, les neuf fois précédentes pour rien. Donc on s'arrête juste à la dixième, à la dixième itération. Notre possibilité, c'est de s'arrêter quand une condition particulière est vraie. Donc pour ça, on a alt-if. Donc alt-if prend soit un symbole qui indique une méthode qui doit se trouver dans la pile d'appel pour que le débuggeur s'ouvre, c'est-à-dire que là, si je mets alt-if print -string, il faut que le code dice faces ait été appelé depuis la méthode print -string pour que euh, le point d'arrêt euh, s'active et que le, le programme se mette en pause. Yves peut prendre aussi un bloc, et donc, dans ce bloc, on met n'importe quel bout de code euh, dont la valeur doit être, euh, doit être vraie pour que le debugger s'arrête et faux pour que le debugger ne s'ouvre pas et que le programme continue. Comme les tests en pharo euh, sont des méthodes qui sont dans la pile d'appel, vous pouvez mettre le nom d'un test pour qu'un bout de code ne s'arrête que, euh, que lorsqu'il est exécuté depuis euh, un test. Donc toutes ces méthodes, no, now, once, onCount, if, sont des méthodes de la classe alt. Vous pouvez aller étudier le code, voir ce que ce code l'a fait, et vous pouvez aussi ajouter vos propres méthodes, donc ajouter vos propres types de breakpoints suivant vos besoins. Donc là, dans l'exemple qui est en dessous, j'ai codé un breakpoint qui s'appelle between et qui arrête le programme seulement lorsque euh, l'heure euh, lorsqu'il est entre min time et max time. Donc là ici le programme, ce programme qui est là ne s'arrêtera euh, donc le debugger s'ouvrira seulement entre minuit et 2h du matin. Alors ce que vous devez retenir c'est que le debugger est un outil extrêmement puissant. Euh, il y a beaucoup de breakpoints qui sont donc de points d'arrêt qui sont définis déjà dans le système, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Pour mettre un breakpoint, vous modifiez une méthode, le debugger s'ouvre et vous pouvez aller regarder ligne à ligne ce qui se passe. Et euh, les, les points d'arrêt sont vraiment sont vraiment puissants et il faut surtout pas hésiter à les utiliser tout comme le débuggeur.